Salut tout le monde, c'est content de vous voir, euh, j'ai reçu une boîte aujourd'hui, une boîte, euh, un cadeau, un cadeau, ça va être un unboxing, j'ai reçu une nouvelle lumière, une nouvelle compagnie, Vipar Spectra, et oui, donc euh, on va ouvrir ça immédiatement. Donc nous voici avec la fameuse boîte, on fait un unboxing aujourd'hui, j'ai reçu ça, un gros merci, gros cadeau de la compagnie Vipar Spectra. Et oui, ils m'ont envoyé une lumière de leur marque XS Siri. Je pense que c'est la XS 1000. Avec des lumières LED de marque Samsung. Et un petit moteur, là, un driver Mean Well. Donc on rouvre ça pour voir un peu ce que ça a de l'air. Ça a l'air de quoi? Une Vipar Spectra XS Siri 1000. Donc, ici dans la boîte, là, le carte d'alimentation pour la brancher, carte d'électricité. Ça, c'est des crochets pour accrocher la lumière. Ça, c'est aussi pour accrocher la lumière. Donc, c'était quand même assez facile. Un petit manuel ici. Comment l'installer. Garantie. Puis un peu les spectres. La force de la lumière. Et regardez-moi ça. Comment que la belle finition de la belle Vipar Spectra. Regardez-moi la belle finition avec le démon ici. Oh, Vipar Spectra! Avec les lumières led samsung et le driver ici meanwell donc de la très bonne qualité regardez bois le bel petit finition mes amis XS1000 donc on va essayer de faire pousser euh, dans une tente un petit peu trop grosse euh, ça va être dans une 3x3 mais ça ici c'est fait pour une 2x2 euh, donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a donc, une XS1000. Merci beaucoup, beaucoup à Vipar Spectra. Et on va regarder, là, euh, scanner pour euh, la suite de cette grow. Donc, euh, écris un commentaire. Je mets un pouce à la vidéo. Et dis-moi quel strain que tu aimerais qu'on fasse pousser avec cette Vipar Spectra XS1000 dans une 3x3. Je vais sûrement faire pousser 4 plans. Donc, euh, dites-moi, quelle variété vous aimeriez que je fasse pousser dans cette tente avec la Vipar Spectra XS1000? Et voilà, Vipar Spectra XS, série 1000. On va voir ce que ça donne. On va essayer de faire ça euh, du mieux qu'on peut. On va mettre quatre plans, même si cette lumière-là, ce n'est pas pour une 3x3, mais pour une 2x2. Mais là, l'attente que j'ai, c'est une 3x3. Merci à Vipar Spectra pour la lumière. Dites-moi dans les commentaires quel string vous voulez qu'on fasse pousser. Merci, à la prochaine.